Bonjour à tous, voici la suite de notre enquête, je vous laisse la découvrir. Nous avons ressorti les pancartes, j'ai d'ailleurs fait un discours, je vous laisse le découvrir. Voilà, et on va passer la parole au plus jeunes d'entre nous. Marco, à toi la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Marco et je suis le fondateur du média jeune Marco Investigation. Aujourd'hui, je prends la parole lors de cette marche car un sujet me touche beaucoup. La fast fashion. J'ai choisi ce sujet parmi tant d'autres qui méritent notre attention et nos actions favorables pour l'avenir de la planète. La fast fashion est le fait de renouveler les collections très souvent, jusqu'à 200 par jour, pour... En 2021 pour Zara, fabriqué pour presque rien. C'est un désastre écologique et humain et l'état prend peu d'initiatives face à cela. La seule loi qu'il a mise en place est un éco-score qui selon moi est insuffisant. Il faudrait plus de transparence dans les secteurs de l'habillement et du textile qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. J'ai moi-même contacté 11 marques de la fast fashion que sont Zara, H&M, Kiabi, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Bouhou, Petit Little Sink, Bisbee, Asos. Prenons l'exemple de Zara. Nous les avons contactés à plusieurs reprises et à chaque fois la réponse était différente. Soit c'était confidentiel, soit on me recontacterait quand on aurait l'info. Au final, je ne l'ai jamais eu l'information. Et là je me suis dit, vais-je finir par connaître un jour l'origine du, du coton de mon t-shirt c'est grâce à cela qu'on se rend compte du manque de transparence, et c'est vrai dans plusieurs autres industries. Prenons l'exemple de la mention origine UE et non UE. C'est beaucoup trop vague, il faut plus de transparence. Mais je vois beaucoup de marques vertueuses qui se créent face à cela, des vêtements fabriqués en France, et je trouve cela très bien. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas relocaliser la production de la fast fashion, actuellement dans les pays en cours de développement, comme par exemple la Chine, le Bangladesh ou encore l'Inde, car cela nuirait à l'économie locale de ces pays-là. Déjà qu'ils sont pays... Déjà qu'ils sont payés bien peu cher, 82 euros en moyenne au Bangladesh, selon l'application Clear Fashion, mais c'est en quelque sorte mieux que rien. Ce que je souhaite, c'est améliorer les conditions de travail et la transparence dans ces secteurs. À vous, de, à vous de vous en faire votre propre avis, mais je pense que le secteur de la mode doit évoluer. Je viens de créer une pétition qui sera, qui sera, envoyée, qui sera envoyée aux marques de la fast fashion ainsi qu'au gouvernement français. Voici le QR code. Vous pourrez, venir à la, vous pourrez venir à la fin pour le scanner. Je, si vous désirez, pour essayer de réduire l'impact de la fastagen, il existe évidemment de nombreuses solutions, que sont la seconde main, le bon coin, les plateformes de dons, ainsi que les friperies. Merci pour votre écoute, marchons ensemble. Merci Marco pour ta détermination, il faut faire flasher le QR code. Hein.